Il faut écouter les réactions de son corps et s'y hein, conformer. Or, la, la réfle le réflexe du médecin, ou le réflexe des gens, ça n'est pas de s'y conformer, c'est de trouver la recette mi miracle pour obliger le corps à, euh, à fermer son, son clapet, comme on dit. Comme ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui dirigent tout le, tout le bazar, ils disent eczéma, tel produit. Voilà. Vous avez ça, tel produit. Il n'y a pas à réfléchir à rien du tout, à chercher d'où ça vient. Comment... La médecine officielle tape dans le symptomatique, elle ne va pas à la source. Quand on lit des bouquins, on se tape 200 pages, puis à la fin on se dit, attends, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire mmh. bon, Moi, mon boulot, c'est de synthétiser et de rendre compréhensible facilement par n'importe qui. Voilà. Ça fait des années que je fais des conseils gratuits. Oui. Je voudrais protéger les gens, je voudrais, voudrais qu'ils ne tapent pas dans les panneaux pourris qu'on leur propose. Je voudrais la liberté, la liberté qu'on puisse, euh, ben, qu puisse choisir la médecine qu'on veut. Oh ben, quand on te prend en charge, euh, entre la chimio, entre les rayons et tout ça, c'est 150 000 euros, hein, c'est sans briques. Hein. Oh, c'est sans briques. Et une fois que tu as dépensé tes 100 briques, tu as le droit de crever. Parce que tu as fait rapporter 100 briques au laboratoire. En plus, les médecines alternatives ne sont pas remboursées. Alors que là, pour 150 000 euros que ça va coûter, c'est remboursé totalement et payé par le contribuable. C'est une dictature cachée. Euh, son principe est basé sur la peur. Alors donc il faut que les gens aient peur tout le temps et une fois qu'ils ont peur on les fait faire on les fait passer là où on veut. Et il faut savoir que la chimio ils font 40 fois la culbute. Les produits de base ils valent à moitié rien et une chimio ça coûte entre 1500 et 4500 euros la séance. J'ai écrit un bouquin, le premier bouquin « même votre santé » qui faisait à l'époque 250 pages. J'ai vendu mes bouquins en quatre jours. J'ai formé 1100 élèves. L'école voilà. a duré 10 ans, j'en ai diplômé 80. Du point de vue des formations euh, d'ateliers de, de santé, je pense avoir brassé à peu près 12 000 personnes. Entre 11 et 12 000, je ne peux pas trop dire. Bon qui me sont passés entre les mains, qui ont passé au moins un week-end avec moi. On est venu me chercher, euh, en me disant, euh, voilà, on, on, on nous a dit que vous étiez l'homme de la situation pour faire un nouveau journal. Et c'était un gros éditeur parisien. J'ai démarré ce journal à 800, euh, 800 avec 800 personnes que j'ai amenées de mon, de mon propre fichier. Et j'ai... Euh, Quitter le journal en 2003 avec 35 000. Je redémarre un autre journal électronique, version euh, modernisée avec des tas de liens euh, audiovisuels. Ça a très bien marché avec la grippe H1N1, où ils ont commandé 90 millions de, de vaccins, et qu'avec la contre-campagne terrible qu'on a faite, euh, qui nous a gâchés l'été, euh, on a raconté les choses qu'il ne fallait pas que les gens y sachent. Et, et donc, c'est passé, ça, ça s'est diffusé, diffusé, rediffusé, tout ça. Et finalement, il y a eu 6 millions de vaccins qui ont été utilisés sur 90 millions. Ça, c'est une belle victoire. Et si on l'a fait là, il n'y ben, a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire ailleurs. j'ai inauguré la médecine holistique en France. C'est une médecine à large spectre, c'est-à-dire qu'on considère l'individu, mais aussi son environnement, euh, y compris euh, psychologie et sociologique. J'ai sauvé ma femme deux fois d'un cancer, une fois euh, d'un cancer du sein, et une fois euh, avec le carzodélan qui a été interdit, et maintenant un cancer du foie euh, avec la méthode Gerson. Je soigne, euh, disons, entre cinq ou six personnes tous les jours avec des maladies atroces, souvent, parce que les maladies faciles, on vient pas me chercher. Au cabinet, je crois que j'avais un fichier de 3500 personnes. Je fais de la recherche avec des laboratoires euh, un peu de partout. Euh, en ce moment, mon dada, c'est travailler avec la Russie. Je trouve qu'ils sont euh, 30 ans en avance sur la France. Et et puis euh, je travaille euh, avec euh, le Canada, avec l'Allemagne, avec beaucoup de choses, voilà, et j'espère, j'essaye d'être toujours up to date, en avance sur les autres, d'être au meilleur, aux meilleures choses, ça, ça fait beaucoup de travail.